Ouais, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, ouais, tranquille. Nous, on pensait que Kanye West, c'était un petit peu arrêté, c'était un petit peu calmé en termes de folie. Tu vois ce que je veux dire Avec tout ce qui se passe dans le monde, il s'est dit, bon, là, j'arrête de faire le fou, je reste un petit peu assis sur ma chaise, j'écris euh, des bonnes chansons et je vais dessiner des bonnes trucs de, de, de mode. Mais là, là, on est en train de voir que clairement, sa folie, elle est revenue au galop et elle revient de manière très agressive. Oh là là, mais c'est quel type de chaussures qu'il est en train de nous faire là hein et puis, il marche avec dans la rue fièrement. Ouais, regardez mes grosses bottes. Hein Mais t'es malade ou quoi Ça, avec des bottes comme ça, là. Tu peux cacher tout et n'importe quoi à l'intérieur. Hein les policiers, ils vont te fouiller. Ils vont fouiller dans tes bottes. Ils vont trouver de quoi, n'importe quoi. hein Kanye West, toi aussi. C'est pas des choses, c'est pas comme ça qu'on doit se comporter. Là, c'est quoi encore Tu vas nous expliquer. Ouais, j'ai regardé un dessin animé avec des géants. Et du coup, l'inspiration, l'illumination est venue dans ma tête. J'ai décidé de faire des bottes pour les géants. Mais tu as oublié que dans la vie réelle, il n'y a pas de géant. Hein? C'est qui que tu vas habiller avec ces boîtes-là Tu vas habiller les éléphants. Donc, tu as vu un éléphant qui t'a dit, « Oh, j'ai un petit peu froid aux pieds, tu pourrais me faire des petites chaussures ?» Et toi, t'en fais que deux Non, il fallait en faire quatre. Et puis, tu marches avec. Comme ça, les éléphants, ils voient que tu as fait des trucs pour eux. Là, tu viens avec tes deux chaussures balèzes, tu marches dans la rue tout fièrement. Mais c'est du grand n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire Ça, c'est ça. Tu vois, les fous, des fois, ils ont ils ont de l'argent, c'est bien. Mais des fois, il ne faut pas trop leur donner. Parce que tout ce qui se passe dans leur tête, ils veulent le faire. Là, regarde, il a vu un dessin animé où il a vu un éléphant. Il dit, oh là là, il faut que je l'habille. Hein, parce que là, euh, c'est n'importe quoi. Regarde comment il est mal habillé. Il est là, il marche tout nu dans, le, dans la savane. Oh, allez, je vais l'habiller. Mais c'est comme ça qu'il réfléchit. Hein en plus de ça, là, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Kanye West, il en embrouille de ouf avec les kimka, là. Tu sais ça il est en embrouille, tellement il est en embrouille, Kimka l'a dit les enfants, tu ne les vois plus. Là, ça fait je ne sais pas combien de temps il ne voit plus ses enfants. Carrément, il met des vidéos sur internet, il met les conversations, il met tout pour, dans l'espoir de revoir sa fille. Et là, il recommence à faire des chaussures pour des gens qui n'existent pas. Kimka s'est mis avec un humoriste. Cet humoriste, il n'arrête pas de se moquer de Kanye West. Là, lui, maintenant, qu'est-ce qu'il va dire Il va dire Ben voilà. Comment vous voulez que nous, on laisse Kanye voir ses enfants c'est pas possible, regarde là avec ses chaussures là. Il ne peut même pas conduire sa fille à l'école. Ben oui, c'est vrai, il ne pourra pas la conduire à l'école avec ses chaussures. Parce que là, là, s'il si monte dans la voiture et qu'il appuie sur l'accélérateur avec ses bottes, ça va appuyer sur l'accélérateur, sur le truc de freinage en même temps. Bien sûr. C'est trop gros. On ne peut pas conduire avec ces chaussures-là. Et même quand tu vas descendre de la voiture, tu vas arriver à l'école avec des chaussures grosses comme ça là. Tout le monde va se moquer de, de, de ton enfant. Ouais, ton papa, euh, il a des chaussures, elles sont trop grosses, là. Il est un peu bête ou quoi Pourquoi il avait des chaussures comme ça Ah non, mais là, Kanye, il faut que tu revoies les choses euh, dans le bon sens, hein. Parce que là, là, c'est vrai que tu es fort dans la mode. On n'a rien à dire. tu as créé des choses qui ont révolutionné le monde, le monde de la mode. Tout, tout, Plein de gens qui te copient. C'est vrai, on va pas se mentir. Mais là, là ça, là, c'est trop. Ça, c'est du grand n'importe. Ça, c'est de la folie, hein. C'est de la folie pure et dure. Donc, euh, reprends un petit peu euh, tes choses bien en main. Euh, voilà, fais les choses bien. Fais ça en plus petit. Parce que là, c'est des bottes normales, mais en, en ultra balaise. Tu vois ce que je veux dire Je comprends pas le concept. Je sais pas pour qui tu t'es pris un Playmobil ou j'en sais rien. Mais en tout cas, revois le truc. Parce que là, ils vont encore se moquer de toi. Et ils vont utiliser ça contre toi pour pas que tu vois tes enfants. Tu comprends Parce que là, là tu, tu passes pour un malade mental. Là, le juge, il voit ça. Tu penses qu'il va dire quoi Ah non, mais euh, là, il euh, y a un petit problème au niveau de la taille. Euh, du coup, c'est un petit peu démesuré. Euh, ça Vous allez bien, M. Cagné hein Ça ne va pas fort en ce moment. Hein euh, c'est ce que vous créez, d'accord. Hein vous allez vendre ça au monde ah, Très bien. Bah, écoutez, euh, je pense qu'il va falloir que vous alliez vous faire aider un peu. Hein hein je rien contre vous, M. Cagné. Non, c'est des belles chaussures. Oui, oui, oui. oui. Affaire suivante. Ben bien sûr que ça va se passer comme ça Ben oui C'est quoi ça là